Et eh bien bonjour à tous! On est dans la serre aujourd'hui. Bon, demain, vous aurez la petite vidéo sur ces rempotages que j'ai fait il y a 15 jours. Et je voulais en même temps, bah, vu comme le temps est pourri, vous donner des petites nouvelles, hein, un peu des plans dans la serre. Là, je vais faire euh, quelques semis. Là, vous voyez. Les fameuses tomates du défi. Vous avez été beaucoup à me demander comment elles vont. Et celle du mois de mars, elle est ici. On voyait qu'il y a une sacrée différence entre deux trois mois, mais bon, on verra bien. Et là après, bon, il ya différentes variétés. Je vais amener la liste et on va voir là-dedans voir un petit peu comment comment va le deuxième semi alors il les coeurs de bœufs elles sont juste nées regardez celle là à l'année dans l'après midi je pense bonjour les après les marmandes bonjour sylvain les marmandes les saint-pierre euh, ah les Roma c'est bizarre il n'y en a aucune cannée pourtant d'habitude Annesse euh, ça devrait pas tarder bonjour Mitch et après il y a quoi merveille des marchés ah, les potirons écarlates euh, c'est les graines que j'ai récupéré euh, chez David et Linda l'an dernier j'ai récupéré une tomate euh, combien ça fait là dedans Bonjour Maria. Ça fait 11 degrés. 11 degrés. Et là, je pense que j'en avais semé une trentaine. Doit. Bonjour Maëlle. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, je voulais planter. Euh, là, il y a des choux fleurs. Euh, non, ça doit être là. Ouais, les choux-fleurs, ils ont les feuilles un peu plus longues. Et là, c'est choux de Milan. Ils sont présentation de mes animaux. Oh, bah, ben, j'ai pas grand chose. J'ai juste des, des lapins et des poules. Mais bon, faudrait que je trouve le temps. Là, c'est d'autres capucines. Bon, là, il y a 40 choux de Bruxelles. J'avais eu la main lourde alors quand j'ai rempoté ça, j'en ai, ai eu de quoi faire. Alors les petits choux là, de Bruxelles, Bruxelles, non, je ne vais pas les replanter encore. Mais ceux-là, ils vont aller dehors. Bonjour Julie euh, Toujours la forêt de feuilles de chêne. Euh, là, je voulais aller voir, je comprends pas. J'avais semé des œillets, mais ça n'a pas l'air de net. bon Je les ai couchés, alors je sais pas si c'est bien. À mes tracteurs, si tu veux, j'ai fait une vidéo présentation du matériel il y a quelques temps. Bonjour Gilles. Euh, les feuilles de chêne, comme on dit, on peut dire que c'est une, feu... une forêt de feuilles de chêne et j'ai pas eu besoin de les semer à son nez toute seule alors regardez ça là les trous là il doit y avoir encore une une noctuelle qui se balade là dedans j'en ai déjà mis une aux poules noctuelle parce qu'elle m'avait des dé... machiné la patate là mais je vois ah ouais il y a un trou là avec un peu de chance non elle est pas là mais elle a les noctuelles, elle s'enfonce dans la terre et elle mange elle mange les salades et dans le coup elle était venue manger la patate bah là il pleut il pleut pleut bah les poules non là je pourrais pas aller vous les montrer je suis pas à l'endroit où elles sont Ouais, doit y avoir une noctuelle qui se trimballe dedans a ah, de la chance que je la trouve pas parce qu'elle irait aux poules euh, bon là il n'y a pas grand chose c'est toujours des salades euh, des nouvelles de mes petites boutures ah bah ouais c'est super moi ça me ça me dérange pas que ça pleut on a eu euh, on a eu euh, 8 mm. et là vous entendez bah, ça continue à pleuvoir euh... Bah ouais s'il si faut il ouais, si faudra que j'y pense que je prenne le temps là c'est des hum, capucines que j'avais fait de bonheur bonjour franck bah, merci julie merci mathieu alors là il y a toute une tripotée de variétés de tomates. Et là je vous remonte les tomates du défi. Ouais, c'est vrai qu'elles sont très jolies, c'est Léa, comme tu dis. Bonjour Nathan. Parce que celles là je les avais. Je les avais semé. Euh... Ah, les racines commencent déjà à sortir de là-dedans. Pourtant le pot est grand. Je les avais semées. Euh... Fin janvier ouais. et des nouvelles du petit chou le pauvre petit chou qui avait été euh, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran il y avait une cagouille qui l'avait grioté et ben il a cicatrisé et dans le coup ben, il est sauvé je pensais pas moi euh, euh, euh, ah bonjour euh, Blandine. Ben, les capucines normalement en une semaine c'est né. Bonjour Julie. <rire> bonjour Elise. Bonjour Nelly. Ouais beaucoup de repiquage euh, dans le coup. Je voulais essayer. là j'ai fait une. Oh ouais mais pour la ponde euh, pas tous les jours mais euh, je veux dire euh, au moins une trois fois par semaine si à pond. Euh, comme on a fait beaucoup d'échanges euh, je vais semer des bourraches bon là j'ai prévu des des petites machines Bon, ce matin, je me suis fait plaisir encore je vais acheter du basilic. Euh, là, un mélange de fleurs en poule. Je dois en avoir euh, 7 ou 8, je sais plus exactement. Euh, des godessia je refais des gaillardes. Là, j'ai vu des œillets d'Inde euh, d'une autre couleur. Je vais essayer des ignats. Euh, bah oui, moi aussi, Maria, j'ai essayé des belles de nuit là que j'ai eu en échange. Ah bah ouais, Julie, profite en avant que ça pleuve pour tomber. Bonjour Alex <rire> Bah ouais, j'ai envie d'essayer des, des bourraches en godet. D'habitude, je les laisse naître toutes seules. Il y en a qui sont déjà en fleurs dans la terre blanche. Alors là pour dire combien de grammes de blé ça mange par jour, bah ça dépend hein. quand il y en a plus on la rajoute. Des fois il y a des. Il y a les tours qui viennent le manger avec. Ah ouais, j'ai aussi. J'ai aussi ça. Là. Du garouille. Ah vous voyez c'est du maïs rouge, je vais le faire pour les mille pas. Et là dans le coup je vais rempoter les, les tomates là-dedans. Bonjour Mému. bah ben, ça va moi par ce temps. Bonjour Dimitri. Euh... Qui fleurissent assez vite. Bah, là, en ce moment, dehors, tu peux commencer à semer des bourraches, euh, les capucines, les ignats. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Les pieds d'alouette euh, qui peuvent être... Euh... Bonjour, jeune terre. Ah bon, tu vois rien, Dimitri Et là Tu vois <rire> Bon, j'ai pris la casquette. Ah bonjour, JM. Bah, ben, ça va, bonne. <rire> On est à l'abri. Ah, impeccable. Si tu joues avec Vanessa Puti, hier j'ai loupé votre live parce que j'étais dans les colzas et. Tu voyais rien. <rire> euh, planter les œillets d'un en... le. Oh ouais, normalement ça doit donner tant que ça. Et moi tu vois les œillets d'un bah. Ah si, bah je disais qu'il y en avait. Oh là là, j'avais pourvu, c'en est un ça, ouais. Ah bah ouais. Bah je vous disais, je comprenais pas que ça naissait, bah s'il y en a un qui est là. Euh, ouais je te disais hier julie bah, j'étais euh, à profiter de passer dans les colzas parce qu'ils étaient contre le sclérotinia et, et dans l'orge comme elle était malade ah ouais c'est encore temps ouais dimitri pour euh, semer les oignons bah, les courgettes aussi ouais je vais attendre euh, je voulais les... bonjour david Voyez un petit peu Bah David. Vu que tu es là, tu te souviens, tu m'avais donné une tomate euh, bah, c'est potiron écarlate. Bah, ça y est, il y a trois plants qui sont nés, et là-bas, dans le coup, je, je pense que je vais en rempoter un petit peu, et j'ai prévu quelques semis. Comme vous entendez, hein, ça. Bon, oh, ça pleut pas beaucoup, mais ça pleut bien quand même. Bon, je sais pas combien de temps je vais vous garder, mais bon. C'était pour vous montrer un petit peu. Et demain, demain matin, vous verrez la vidéo. Ça fait 15 jours que je les ai rempotés. À couillon et neige. 30 cm à ah, purée. Voilà, bah, nous ça fait 8 degrés. Ça fait pas chaud. Hop. Ouais, là. Bon, il n'y a pas besoin normalement, non? Mais celle-là, je sais pas. les romains ont pas on verra bien ça. bah ouais non, Ça voilà. Bon, j'ai mis une petite protection parce que ça commence à faire froid. Je vais refermer. Bon, je mets juste ça par euh, par sécurité parce qu'il faut savoir quand même euh, que vos plans euh, ils résistent quand même pas au gelé. la petite pépinière j'ai mis ça à l'abri ah oh non 956 non j'ai fait l'entretien là tout à l'heure nettoyer le filtre et, et un peu de graissage mais on va pas aller dans les champs tout de suite bon j'ai peut-être loupé des petits messages qu'est ce que j'ai loupé ah, coucou Kimi, <rire> je t'ai loupé, j'étais occupé. Ouais, bah ouais, j'ai déjà pas mal de plans. Euh... Qu'est-ce que j'ai loupé euh... Bah nous, ça pleut depuis. Oh, changer de tracteur, alors là. <rire> À part trouver un 1455, non, euh, j'ai pas prévu de changer de tracteur, ça va, il va très bien. Bonjour Benji, bah ça va, et toi Parce que ouais, ou alors un Puma à 140 chevaux, mais pas. Pour... Bah la pluie, elle a commencé, euh, c'était 6 heures du matin. On a eu. Euh... Bonjour Jean-Loup. aussi oh ouais ou un maximum ouais euh, ça dépendra ouais de toute façon c'est pas encore d'actualité comme je t'avais dit euh, c'est plus euh... ah ouais je vais vous montrer aussi dans les choux de Bruxelles j'avais une graine comme ça je pense que c'est un radis alors je l'ai mis dans un pot on verra bien j'avais semé ça et puis Bah, les semis, non, euh, j'attends le beau temps maintenant. <rire> ça, ça fait pas chaud. Euh, L'instant tôt, ça fait 8 degrés. Je pense que fin de semaine, on va semer des tournesols et du maïs quand le, la terre sera échillée. Bah non, les vaches, comme c'est fini, euh, je pense pas que je recommencerai. Euh... Bah, merci, Kimi, de ton passage. Bah ouais, ouais moi comme je te dis euh, tant que le tracteur il roule hein. mais bon je pense que je resterai quand même sur la marque rouge quand même même si je change un jour et là je sais pas ce que ça va donner c'est bah merci Julie d'être passé euh, à bientôt ça fait toujours plaisir euh, là je sais même pas ce que c'est comme vie ce a dû venir d'un d'un rejet ouais ah bah là les cagouilles ouais comme tu dis il y en avait une sur la bâche tout à l'heure il fait très attention parce que avec les, les petites boutures là je sais pas du tout ce que ça va donner pour l'instant ça vient de marcher euh... bon les feuilles de chêne elles, elles sont pénibles elles prennent de la place Faire un donne aux poules bonjour la grille au viennois ben pourquoi pas faire de la culture comme gaël Ben c'est que pff, gaël euh, il a beaucoup de main d'oeuvre quand même c'est vrai que ça serait intéressant après euh, si j'avais un peu moins de surface parce que quand même sur 75 hectares c'est assez compliqué ah ouais. Je vais vous montrer un truc. Ah bah, je croyais que c'était une araignée vivante. Bah non. Ce matin. A ah, dû se faire bouffer par une autre araignée. Bah ouais, les tomates, pour te les remontrer, j'ai mis la protection. Ah, c'est qu'après euh, dimitri il faut trouver de la main d'oeuvre parce que mine de rien faire des tomates et tout ça euh, en grande surface faut avoir de la main d'oeuvre qui vient s'arcler tout ça surtout en bio bah, Gaël il a euh, 40 ouais, 40 hectares en culture spécialisée il fait bleu et oignons aïe euh, tomates en bio et des fois un peu de céréales mais je sais plus combien il a de saisonniers bon c'est assez compliqué à mettre en place bon peut-être qu'un jour je dis pas que je le ferai pas mais pour l'instant bon on va continuer à faire des cultures assez diversifiées j'essaye de, de mettre des poids et d'autres cultures, dans deux ans, je vais mettre des soja. Ah bonjour, Michael! Ouais, je suis d'accord avec toi, tant que ça. Euh, et moi aussi, je suis agriculture euh, raisonnée. Ah oui, c'est vrai, 23 hectares en. Ouais, il me semblait bien, ouais, c'est vrai, vrai que ça fait beaucoup après 40 hectares en culture sp mais bon euh... après c'est un bon petit je pense que ça doit bien marcher faut surtout arriver à gérer une équipe de saisonniers et trouver de la main d'œuvre parce que c'est quand même je sais pas si vous vous rendez compte mais en... en agriculture on commence à manquer de bras et là 23 hectares de luzerne ah ouais d'accord euh, dans le coup, je vais vous parler aussi ouais de ça. Ce maïs, d'habitude, je le sème en pleine terre, mais là, je vais en semer en godet pour euh, hâter la, la germination et qu'il soit à 3-4 feuilles quand je vais le planter. Et je planterai euh, à côté, je vais faire une mille pas, ça va être des courgettes. Avec des haricots à rame que Jaco et Lily m'ont offert. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Alex. Aussi, il faut avoir les machines parce que ouais il a une récolteuse à bleuets ou je sais pas, un truc comme ça. là. Et il faut avoir les semoirs à oignons et tout ça. C'est vrai que ça coûte. Euh... faut avoir tout ce qu'il faut. C'est vrai que tu as raison, Alex. J'y pensais même pas à ça. Bah ben non blandine, euh, je vais juste les euh, semer euh, direct euh, sèche comme ça. Là je les ai enlevés de la.. Euh, pas de la cabosse, de la panouille comme on dit chez nous. De, de l'épine maïs. Et je vais les mettre directement dans. dans du terreau de, de semis comme ça. Euh. qu'est-ce que j'ai loupé la le... bah peau ouais niveau annonce ouais c'est vrai niveau moisson maintenant il va y avoir de plus en plus de monde je pense ah ouais je voulais montrer aussi ça c'est des levées spontanées c'est euh, la ouais de la cam camomille je crois ouais ouais ça doit être ça camomille Qu'est-ce que une cuma pour les machines Bah ouais, mais après faut avoir du monde là dans le coin. J'ai personne qui fait j'ai bien m'arracher dans le coin. Ah bonjour David. Je suis sûr que ça neige chez toi. Ici là, ça tombe de l'eau. L'esquiveau, <rire> tu as, as plus de neige ou ça, ça a fondu? C'est là, ici en Charente, on a 8 degrés en ce moment et de la pluie. Ouais, c'est ça, Alex. Grelinette, c'est pour aérer la terre. Et la ouais, serre fouette, je m'en sers pour faire les sillons. Et tu as, as, as très bien résumé. et après bah, j'ai le motoculteur moi qui, est, qui fait le le mini vibro mais ouais je suis content hein. ça c'est comme je dis c'est des salades de feignants parce que à son nez toutes seules les graines étaient tombées au sol ah ouais Alex soit mieux qu'ils soit en terre parce que je pense que l'autre jour t'as eu une gelée parce que ici ça fait moins moins 1 et dehors il y, y a quelques il y a quelques bourgeons de vigne qui ont gelé à <rire> moins ah, 0,5 ça faisait un peu plus ah ouais bon niveau céréales je pense pas que ça a fait de je Pense pas que ça fait de problème les céréales, au niveau des céréales. presque la canicule <rire> euh, en motoculteur. Ben, c'est un soupe euh, oléomac et c'est un moteur en fait de stop que j'ai vu dessus. Et je sais plus combien il fait de chevaux. Ça fait trois ans que je l'ai acheté. Bon, tout ce petit monde là il est à l'abri. Je sais pas si vous, vous souvenez. Ah oui, ça Alex c'est sûr que Stop c'est une légende et c'est des petits moteurs, ils tournent au quart. Bah ben ouais Dimitri, les cheveux sont tombés. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis entre de camions. <rire> c'est le printemps chez qu'un sylvio fait tomber les cheveux ben, moi vu que c'est un oléomac euh, ils sont Bah ben, j'avais mis un poste euh... il est orange ouais il est orange mais j'ai regardé sur la plaque c'est bien un moteur de de Staub. et là il reste quelques cornets d'anjou avait né dehors au mois de novembre et qu'on a replanté dans la serre. Vous voyez, il n'en reste plus que trois. Et là, je pense que je vais arroser un peu, mettre de l'organique et on mettra les fameuses tomates. Là. La tomate du défi. Les trois tomates. Ah oh non j'ai pas pris le cul Dimitri <rire> Ah bonjour Maël non je vais pas passer le tracteur déjà que dans le jardin il euh, y a un jardin Je recule la charrue je fais trois passages et puis le jardin est labouré Mais non là comme pour faire tourner un peu le motoculteur quand même euh, Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre De quelle ville je suis Bah je suis du côté de Ruffec Plutôt nord Charente comme je t'avais dit Jean-Marie Ah la faucheuse <rire> Dimitri Là avec la 5 assiettes on risque de couper la tête après <rire> bah merci david c'est vrai que je suis bien content de ce vous avez montré ouais c'est ce terreau là que j'utilise du terreau horticole et dans le coup je vais me tourner sur ce terreau parce qu'il est vraiment super oh bah ouais il n'y a pas de souci jean-marie tu, tu me mettras un MP et après on pourra. Si je suis pas euh, au travail à la COP, ouais, on pourra voir un petit truc. Oh, je parle pas en hectare, Dimitri. En jardin, je dois avoir euh, en tout euh, 600 mètres carrés vraiment où je cultive et puis. Euh... Je dois avoir après 400 mètres carrés de verger Bon, j'ai pas encore de patates comme Jaco, moi. Les altesses, là, je pense que dans d'ici, d'ici deux, trois semaines, euh, je vais les avoir les premières patates. Bonjour Daniel. Euh, Blandine en live, bah, ce qui me plaît, c'est qu'il y a de l'interaction et je vois, euh, il y, y a du monde, on, on peut discuter et répondre à, aux questions euh, plus facilement que sur des, des vidéos. Et c'est au moins on échange et. Bonjour Chris, impeccable. Ben merci JM. Euh, Dimitri, ouais j'ai snap, mais pff, franchement, <rire> je l'ai, mais je sais même pas pourquoi je l'ai j'ai mis snap. Parce que j'utilise même pas du tout. Ah ouais, là, comme tu dis, Mickaël, les poules, elles ont de quoi être nourries. Nous aussi, on est 6 ou 7. Bonjour, Vivi. Bah ouais, David, faudra que je te montre comment on peut faire un live. J'en avais fait un chez toi, mais je t'avais pu montrer. Pas montrer les. Mais quand tu viendras chez moi, ouais, on pourra faire. On pourrait essayer de faire un petit live avec ton téléphone. Euh, ouais, Dimitri, je sais même plus ce que c'est mon snap. du vois, je m'en sers tellement un peu que. De toute façon, je.. J'y comprends rien à ce truc là de snap et. J'y poste même pas. J'avais fait ça parce qu'il y avait des potes qui l'avaient. Mais.. Franchement, je suis plus.. Pour me trouver, c'est surtout Instagram et Twitter que je suis vraiment actif. Ben merci BF. Ouais, c'est Orba ben, la serre a fait euh, 26 mètres carrés. Mon petit cabanon que j'avais fait. La... la table de rempotage ou étagère comme vous voulez. Comme ça, c'est c'est tout à portée de main et comme on dit, la terre est basse alors. D'avoir ça à hauteur de bonhomme, mais on est bien. Euh, oui, Franck, il y a bah, David et Linda, il, il est aussi sur Instagram. Euh, je sais plus, il y a Jardinier au Naturel, Julie. Il y a pas mal de monde qui est sur Instagram, mais c'est vrai que c'est sympathique parce que quand, quand tu as des plans euh, que tu tu veux pas forcément faire une vidéo, tu fais une petite photo et puis voilà. Ah ça ouais Alex, euh, j'avais prévu de passer chez toi l'an dernier, on n'avait pas pu, mais il faudra qu'on se fasse un truc, ça c'est sûr. Ça sera avec plaisir. Ben bah, bon courage Mitch. Voilà euh, euh, patates, on les a plantées la semaine dernière. Et on a bien fait vu le temps que ça fait là, euh, c'est dans la semaine. On, euh, on doit être à 18 mm maintenant. Ça va faire du bien pour les, les champs. Les là, les orges et les colza, j'ai passé dedans hier soir. Euh, ils ont sacrément euh, bien profité de la pluie. Et je pense que le blé aussi va bien pousser. Bon, le blé pour l'instant, lui, il est pas malade. Oh, bah Dimitri, j'essaierai de te donner ça. Euh, je sais pas, est-ce que tu as. Ou sur un commentaire, parce que je sais plus. J'ai plus en tête euh, le Snap là, mais bon. Tu me verras rarement euh, faire des. Des posts dessus, parce que. Comme je te dis, je suis actif euh, Twitter, Instagram. Et là, c'est très bien les. Euh. Blandine, ben j'ai commencé janvier 2018. Ouais, janvier 2018, et après, ben. Tout le petit monde m'a rejoint là. Ouais. C'est assez extraordinaire, on est plus de 1500 maintenant, j'ai. Oh purée, batterie faible! Ah quel, quel saut, j'ai même pas amené ma batterie, moi, de recharge. Ah bonjour mandarine <rire> Bah merci de ton passage quand même, ça fait plaisir. Ah oh, purée, je J'ai pas pensé à charger quelle batterie moi encore, quel bordel <rire> Il y a toujours quelque chose qui cloche. L'autre jour, c'est bien le TGV qui m'a embêté encore sur que tour de plaine. Ben, on va essayer de tenir encore quelques temps, mais <rire> je vous garantis rien parce que là. Oh bordel. J'avais même pour fait gaffe que j'étais si bas en batterie moi. Bon. Quel boulet. L'autre fois, je parlais dans le vide, et là, je crois que ça va... <rire> J'espère que ça va tenir encore quelques minutes. C'est bon, je voulais vous faire un petit live de, je sais pas, une quarantaine de minutes. Ah, purée C'est toujours quand on a besoin d'une batterie qu'on a... Alors, dans le coup, euh, j'ai mis... Euh... <rire> J'ai mis un voile d'hivernage sur. Euh, j'en avais planté une quarantaine. Euh non pas une quarantaine que je vous raconte. Euh, C'est les choux. Euh, j'en ai planté ouais. 10 euh, choux comme ça dehors avec du grec euh, des petits plantules. Et dans le coup j'avais mis un voile d'hivernage que je vais enlever. Et cela dès que ça mouillera plus là, il faut que je les mette absolument dehors. Parce que je les ai rempotés une fois mais ils commencent déjà à sortir des racines. Et je suis assez content parce que le terreau articole, voyez, ça fait des des beaux choux. Et là l'autre jour, j'ai rien compris. Ça a dû quand j'ai ouvert la serre comme il y a un champ de colza à, à 700 mètres. Ils ont dû. Il y a des altises, elles ont dû traîner assez là-dedans. Mais je les vois pas. C'est bizarre. Et là. Euh... Attends, c'est lesquels Là, je trouvais ce chou bizarre. Pourtant, j'avais mis des capucines. Mais il y avait euh, des petits pucerons dessus. Alors, ce que j'ai fait, ben bah, j'ai regardé. C'était sous les grosses feuilles, là, les côtiers dents. Il y avait des pucerons ailés. Je les ai enlevés avec la, le doigt pour les écraser avant qu'ils. Vous voyez, ça, ça recroqueville les feuilles. Après, les choux, ils poussent mal. Et devait y en avoir eh, cinq ou six, euh, cinq ou six pucerons là dans tout ce chantier. J'aurais cru qu'ils auraient été sur les capucines. Et bizarrement, ils sont pas. Ils Ont préféré aller sur les choux, mais là maintenant ils sont boulevard des allongés. Je les ai écrasés. C'est normalement on doit pas y en avoir d'autres là. Les autres choux de Bruxelles sont jolis. Bon, il y en a tout le temps un ou deux qui veut se casser la gueule. Ouais, le fait grec ouais, euh, pour les colza, ouais, c'est vraiment super parce que. Je vais essayer de faire un tour de drone, euh, montrer les zones argileuses où il n'y avait pas euh, pas de fenugrec. Et ben c'est impressionnant les les là les larves d'altise sont elles sont transformées en mini altise. Et le colza est un peu moins joli que là où il y avait le fénu grec euh, Ouais hier j'ai descendu dedans pour voir. Il, le colza il doit faire un mètre 70 de haut surtout dans les dans les fonds assez impressionnant bah ben moi Alex j'ai gagné euh, deux insecticides que j'ai pas fait à l'automne bonjour laurent ouais c'est vrai les, les pucerons ça ça commence soir et j'ai pas regardé ailleurs dans les dans les grandes capucines Ah bah ben, si regardez le je sais pas si ça va faire la mise au point bah ça va, Laurent, et toi, là vous voyez sur une feuille là, il y a un puceron. Ah, bah, il y en a même deux autres là. Regardez ça, normalement, ça fait un piège. Bon On va pas s'amuser à mettre des capucines dans les champs, mais là, vous voyez, ça attire les Bah Si, quand même, ils sont là-dessus, ça doit être quand elles sont plus grosses que qui vont sur les capucines. Ben merci David. Et... Oh, ça va. Là, le bordel, il me dit, batterie extrêmement faible. Bon, ben, je vais vous dire euh, bon dimanche avant que ça coupe. Parce que là, je crois que ça va cracher. Désolé, je voulais durer un petit peu plus longtemps, mais l'aléa, c'est que la batterie, elle va lâcher allez je vous lâche je vous dis à demain matin si vous voyez la vidéo rempotage et je vous dis à la prochaine